même s'il y a du monde qui arrive pour ne pas prendre trop de retard. Donc, je suis Ludovic Gaillard de, de l'UTC, ingénieur de recherche et chef de projet à l'UTC. On va faire une intervention en deux temps. Donc, Je vais vous présenter la, une tentative de parallèle entre l'accessibilité, les, ben, les enjeux autour de l'accessibilité, et l'apport et la proximité de pensée des, des chaînes éditoriales et notamment euh, de scénarii. Dans un deuxième temps, Stéphane Poinsard euh, qui a longuement milité au sein de, de l'UTC et de, de l'environnement scénarii, pour l'accessibilité, va venir vous présenter les, les bonnes pratiques dans Opal. Il existe déjà, peut-être que vous le savez, un guide auteur en partenariat avec l'IGPDE qui date d'il y a trois ans, deux ans, qui permet de, à un auteur familier d'Opal, modulo euh, bah, ce support de formation et un peu d'accompagnement, de très facilement rendre des ressources euh, compatibles avec l'accessibilité. Voilà, donc pour ceux qui, sont, qui étaient là hier sur la présentation du projet CAPA, il va y avoir un petit peu de redite. En termes d'accessibilité, je pense que comme il y a peu de choses qui se font, ce n'est pas forcément gênant. Et donc euh, bah pour, pour cela, je, je m'en excuse d'avance. Donc voilà, donc l'accessibilité des documents numériques, pour donner un petit peu le contexte, l'accessibilité, c'est assez vaste. On va parler d'accessibilité, on va dire logistique, pratique. Vous connaissez tous l'accessibilité, le fait de, de prendre, d'équiper les amphithéâtres ou les lieux publics avec des, avec des rampes d'accès. On va avoir l'accessibilité. Au sein d'accessibilité, on va avoir cette activité logistique, pratique, on va avoir l'accessibilité des documents numériques au sens large. Donc là, on va pouvoir parler d'accessibilité des, des contenus radiophoniques sur une télévision numérique, ce genre de choses. Au sein de l'accessibilité des documents numériques, on va avoir l'accessibilité des documents web. Donc nous, on va plutôt se positionner sur l'accessibilité des documents web, éventuellement des sorties papier, j'y viendrai après. Donc je n'ai pas trouvé de définition officielle, donc euh, ce qui fait un petit peu consensus. Cette accessibilité, c'est la possibilité d'offrir à toute personne qui consulte des documents, notamment les personnes en situation de handicap. Vous allez voir, il y a des discussions, des débats sur est-ce que l'accessibilité ne concerne que les personnes en situation de handicap ou est-ce qu'on l'élargit à, à n'importe qui, à quelqu'un qui a à, à, très peu de débit ou ce, ou ce genre de choses. Donc de pouvoir percevoir et utiliser ces contenus. La notion de perception et d'utilisation est, est assez importante. Juste quelques chiffres pour, pour dresser un, un rapide panorama. Là, le, donc là, le handicap, on va parler de limitations fonctionnelle euh, permanente ou temporaire. Vous pouvez très bien vous-même vous retrouver en situation de handicap temporaire, en vous cassant euh, la, votre main droite si vous êtes droitier en allant au ski. Et donc euh, voilà, vous avez des, des problèmes pour, pour naviguer à la souris euh, sur, sur, sur un site internet. Donc en France, on, on estime, donc là c'est une, une enquête de l'INSEE euh, qui date de 2002, le, à 1,7 million de personnes, le handicap visuel. Donc là, vous avez quelques, quelques chiffres juste pour donner un petit peu un diaporama et notamment pour, euh, pour s'apercevoir que le handicap visuel, donc là, on va parler de, de non voyants et de malvoyance. Même si ce sont des, des gens qu'on qu peut côtoyer, ce n'est pas forcément la, la majorité. Donc, euh, ce n'est pas une histoire de hiérarchiser et de, et, et de faire des comparaisons. Mais voilà, le handicap moteur est, est très important. Le, le handicap auditif également. C'est une communauté qui est, qui est très méconnue, qui est, qui est assez isolée parce que c est, c est, ça fait partie des handicaps où aujourd'hui c'est très compliqué. Il euh, faut savoir que le handicap auditif est un handicap qui isole euh, énormément. Et le handicap cognitif, là vous allez avoir toutes les, toutes les pathologies. Il y a des problématiques d'appréhension dans l'espace, de, de, de corrélation entre des, le concept et le, la représentation. Donc, On va pouvoir aussi intégrer les, tout ce qui est pathologie liée au vieillissement. Donc, euh, dans, dans ce cadre-là, on, on a à peu près 21 millions de personnes qui, euh, qui, qui peuvent être caractérisées comme souffrant d'un handicap. C'est-à-dire qu'une grande majorité, sont, on va parler de handicap invisible. Il y a beaucoup de, de pathologies qui ne sont, sont pas décelées. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'accessibilité des documents, donc qu qu de quoi on va parler quand on va parler d'accessibilité des documents Il faut savoir qu'un document qui sera accessible, et j'y reviendrai, reviendrai après, il va être accessible à ses utilisateurs via soit, et en général c'est un, un couplage des deux, soit une aide logicielle, donc là on va parler de, de lecteur d'écran. Là vous avez les, les deux plus connus qui sont JAWS pour Windows et NVDA, qui NVDA est un, un lecteur d'écran open source. Et, et ou une aide matérielle. Donc, par aide matérielle, on va entendre euh, la souris, tout ce qui est dispositif de consultation, le clavier, le micro, les trackball, les plages braille. Euh, et après, on a des dispositifs très poussés, adaptés à chaque, euh, à chaque type de handicap. Donc, vous avez un dispositif. On va, on va parler d'aide technique qui va vous permettre de consulter des documents. Je reprends ce parallèle à chaque fois. Il faut faire attention. Moi, j'ai des référents euh, de cellules qui m'ont déjà dit « Moi, j'ai une vraie politique dans mon établissement d'accessibilité. De, de, j'ai acheté, parce qu'on est équipé en, en Windows, j'ai acheté 50, euh, licences, euh, 50 licences JAWS. » Le parallèle, c'est un petit peu, il y, a, il y aurait eu très longtemps, j'ai une politique pour l'accessibilité euh, au niveau de la mobilité. J'ai acheté 50 fauteuils roulants. Okay vous avez des fauteuils roulants, mais si vous n'avez pas les escaliers pour a, accéder à vos amphithéâtres, vous n'allez pas faire grand-chose. Donc, le parallèle peut être un peu forcé, mais est, est, est bien présent, c'est-à-dire vous avez une aide technique, mais si vous n'avez pas le moyens d'accéder à votre document, donc euh, que cette aide technique puisse se coupler avec votre document, vous n'irez pas bien loin. Donc, tous tout ces dispositifs d'aide technique, s'ils ne s'appuient pas sur des documents conformes aux, aux prérogatives de l'accessibilité, ils ne seront pas accessibles à, à vos utilisateurs. Donc, je juste vais vous donner là rapidement quelques, quelques exemples pour, pour vous montrer un peu de quoi il en retourne. Donc, ben justement, alors souvent parce que paradoxalement, c'est ce qui est le plus visuel, on fait beaucoup d'exemples et on parle beaucoup de, des malvoyants et des, des non-voyants. Donc, il faut savoir qu'on va essayer de généraliser à l'ensemble. Donc, je vais vous prendre. J'y reviendrai après sur ce guide. Donc, c'est des ressources de sensibilisation qu'on est en train de créer. Vous prenez un, un tableau. Donc au sens un tableau image, on va appeler un tableau image, c'est-à-dire que ce n'est pas un tableau structuré, vous faites un tableau, vous l'exportez en JPEG ou en PNG, donc vous, vous arrivez assez facilement à percevoir ce, ce tableau. Il faut savoir que quelqu'un qui va, par exemple, le lire avec NVDA, lui, ce qu'il va entendre quand il va naviguer dans, dans son document, de toute façon, ça va lui donner ça. Graphique table 021 donc voilà, donc il, va, il, va, il va être confronté à ça. Donc graphique, tab, 0, 21, 586. Donc à partir de là, il ne va pas aller très très loin. Donc ce qu'on peut avoir sur, quand on va correctement structurer un, un tableau, donc là vous voyez, indépendamment des problématiques de mise en forme, il est assez proche. Si je... Bon je vous le mets en un petit tableau peu Tableau avec trois lignes et six colonnes, température de la semaine en fonction de la ville exprimée en degrés Celsius. » Température de la semaine en fonction de la ville exprimée en degrés Celsius, ville, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ville Paris, lundi 10 degrés, mardi 8 degrés, mercredi 10 degrés, jeudi 12 degrés, vendredi 10 degrés, ville Toulouse, lundi 13 degrés. Il va, il, va, il, va, il va dérouler tout le tableau. Donc, ça, c'est une écoute linéaire. Il faut savoir qu'à l'utilisation, les, les utilisateurs du lecteur d'écran vont très peu souvent naviguer de manière linéaire. En fait, ils ont une représentation assez forte de, de l'arborescence du document. Ils, ils vont parcourir le document pour voir là, j'ai un tableau, là, j'ai un deuxième tableau, là, j'ai un formulaire, là, j'ai une liste à puce. Ils ont plein de raccourcis pour naviguer des, de tableau en tableau, de liste à puce en liste à puce. Donc, ils ne vont jamais écouter dans la complète linéarité le document. Ils vont toujours avoir un accès séquentiel, et ensuite sur un document y accéder. Typiquement, quand je vais accéder à une cellule, une cellule isolée d'un tableau, je crois que c'est la température à Toulouse en plus. Tableau avec trois lignes et six colonnes, Toulouse, vendredi, 12 degrés. Donc voilà, Donc là, Toulouse, vendredi, 12 degrés, c'est-à-dire que la personne, quand elle va naviguer, elle va savoir qu'à Toulouse, il fait a 12 degrés. Donc vous voyez que ce tableau, pour nous, euh, utilisateurs classiques, fait très peu de différence, sachant que la mise en forme, ça, on pourrait la changer. Par contre, vous voyez bien qu'il y a une vraie différence au niveau de la perception par un lecteur d'écran. Donc là, je vous ai fait l'exemple le, euh, le plus frappant avec Opal, correctement. Sachant qu'avec quelqu'un qui, avec Opal, fait un tableau sans, sans respecter, a déjà des choses assez intéressantes, si ce n'est quand il va faire la même cellule, Tableau avec trois lignes et six colonnes, 12 degrés. Voilà, donc est, la différence c'est que tableau avec trois lignes, 12 degrés, mais il, il n'a ni un rappel des de, de, de, de entêtes. Donc je sais que là je suis dans 12 degrés, mais quel jour et, et quelle ville. Donc j'y reviendrai, ça c'est un ensemble de ressources qu'on essaye de, de proposer justement pour sensibiliser un petit peu. Donc ça c'était l'exemple d'un tableau non structuré et structuré au lecteur d'écran. Vous avez, je vous invite à essayer de naviguer à la, uniquement à la tabulation pour tout, toutes les personnes qui ont un, un problème de, de, handicap de moteur. Un, un petit exemple, c'est vous allez sur le site de la FNAC, mais là ça, ça, ça, ça des problèmes de, de connexion. Et en naviguant uniquement à la tabulation, d'aller commander le premier livre, le premier livre donc vous allez, ça va être la rubrique jeunesse et puis le, le premier à la sélection, Il faut 185 tabulations, au sens où quand vous allez tabuler, vous allez, partir dans, vous allez voir le focus, qu'on appelle le focus du, euh, le focus du Mais je pense que là, j'ai essayé de le récupérer en local. Mais... Voilà, le focus, est ce qui est là-haut. Là, vous voyez, j'ai le focus. Donc là, je me déplace. Et suivant la manière dont est structuré le document, vous êtes obligé de tout parcourir. Donc là, la personne, voilà, je suis là-haut, voilà, je me déplace. Voilà. Là, je, je vais parcourir tout le document. Voilà, je, je me déplace, je me déplace, je vais descendre. Hop, là, je suis venu, je descends tout, là, je passe tout. Et après, je vais pouvoir être sur le, la première catégorie et rebelote. Donc, il faut savoir que voilà, quelqu'un qui navigue au clavier... On a fait les, les tests lors de formation. Il y a à peu près 185 tabulations pour aller accéder à la, à la fonction, la, le premier document, le premier livre, et ensuite, je le commande. Donc ça, c'est pareil. Il y a des, des prérogatives qui, qui, qui vous permettent de naviguer très facilement euh, ce qu'on appelle des, des liens d'évitement pour directement accéder au contenu sans repasser par tout et, et l'ensemble des menus. Une problématique des contrastes, alors éviter les, la règle d'or, c'est éviter le jaune sur fond gris ou sur fond blanc. Ça, c'est quelqu'un qui n'a même pas un fort, un, un fort problème de contraste, il va voir ça sur votre menu. Là, en gros, normalement, c'est un menu, mais c'est vraiment euh, le, le c'est du gris avec du jaune dessus. Et là, pour mettre un peu en avant, c'était du jaune avec du gris dessus, donc une inversion. Et la personne va percevoir ça. Au niveau du donc les malvoyants, ils vont s'appuyer sur les euh, soit sur des logiciels pour, pour zoomer directement quand c'est quand c'est des, des, des problèmes assez marqués, soit souvent, ou même des personnes euh, un, un petit peu des seniors comme on dit, vont souvent zoomer dans le, vont zoomer dans le document. Donc euh, les, le zoom de documents, suivant comment est structurée la page, la page, vous allez pouvoir vous retrouver avec des situations comme ça en fait. Alors, le, je vais juste faire un petit point sur le cadre réglementaire. Vous avez sûrement dû entendre parler du, du RG2A. juste repositionner pour savoir de, de, de, quoi, de, de quoi il en retourne et qu'est-ce qu'est le RG2A et d'où ça vient. Donc le cadre réglementaire, donc là on parle en France, hein, c'est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Donc cette loi a été suivie d'un décret d'application en 2009 et publication d'arrêté quelques temps après. Qu'est-ce qu'elle impose, cette, cette loi et ce décret d'application Elle impose une obligation au service de l'État de se référer au RG2A. Donc Le RG2A, ça veut dire le Référentiel Général d'Activité pour les administrations, pour rendre conforme tous les, tous, les, tous, les, tous les sites web. Donc une université, un service de l'État ou une collectivité territoriale est censée, trois ans après la publication de l'arrêté, d'être conforme à RG2A. Donc 2009, trois ans, 2012, en 2013... Il y a très très peu, au sens où aujourd'hui le RG2A n'est pas contraignant, il n'y a, a pas de sanctions. Il y a au pire, si vous pointez du doigt un site, une liste noire, et une... il y a très très peu de choses. Mais disons qu'il existe déjà un cadre, un référentiel, pour si vous souhaitez faire une démarche d'accessibilité, pour s'y conformer. Donc un peu d'historique rapidement sur le, sur, le, sur le RG2A. Donc W3C 94, la première initiative au niveau de l'accessibilité c'est 97, donc assez assez tôt après le W3C et le premier référentiel sur lequel s'appuie le w c'est WCAG donc WCAG 1.0 c'est 99 WCAG 1.0 c'est vraiment un référentiel avec des, des, des tests qui vous dit pour rendre un site accessible à la navigation au clavier il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça donc 99 Là, c'est la partie euh, française. La, dès 1997, Brinet, qui est une association avec qui on travaille dans le cadre d'un projet euh, qui s'appelle le projet CAPA, a créé, s'est créé en 1997 pour suivre et pour soutenir ces initiatives autour de l'accessibilité. Donc WECAG 99, le, la loi de 2005, une article de la Convention des droits de l'homme en 2006. WECAG 2.0 pour suivre les évolutions technologiques hein, entre 1997 et, et, et 2008. Il s'est passé pas mal de choses. Et le RG2A en 2009. Donc le RG2A, c'est un référentiel qui s'inspire des. qui repose sur WCAG. Il y existe aussi un label porté par, par Brinet, je vais y revenir, qui permet de labelliser des sites, des sites marchands, ce genre de choses. Le RG2A ne s'applique dans la législation qu'aux sites publics. Donc voilà, WCAG, c'est la base internationale. Et il y a deux traductions opérationnelles qui sont le RG2A et le référentiel AccessiWeb. Sachant que euh, si vous êtes compatible RG2A, vous êtes compatible AccessiWeb. Et inversement, si vous êtes compatible AccessiWeb, vous êtes compatible RG2A. Et du coup, WCAG. Les, les puristes vont directement se référencer à WCAG. Mais ce n'est vraiment pas une, une, une méthodologie opérationnelle. C'est pour ça qu'on parle souvent de RG2A ou d'AccessiWeb. Certains pourraient dire pourquoi il n'y a pas un seul référentiel qui serait RG2A, AccessiWeb, un, un RG, un RGWeb RG ou un accessia. C'est des histoires après de positionnement et, et d'approche. De, de, après, les, les entités ont fait un effort pour être, pour être compatibles entre les deux, modulo de trop petites bricoles. Donc voilà, AccessiWeb, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est porté par l'association Brainet. C'est une labellisation, donc Brainet va labelliser des, des sites, mais donc c'est quelque part, c'est aussi un label privé. C'est porté par une association, mais l'État ne s'est emparé, a posé le RG2A. AccessiWeb demande une, une, un audit pour être estampillé, avoir le petit macaron AccessiWeb, le, le RG1, vous pouvez faire une autodéclaration. Et à vous, à, à prouver a posteriori que, que vous êtes compatible. Donc. On voit qu'il y a Accessible Web en France pour, pour labelliser. Il y a d'autres organismes euh, dans, en Europe et à l'international qui permettent également de labelliser. De, L'idée, c'est de, de valoriser par des labels une initiative européenne pour essayer de fédérer un petit peu tous ces, tous ces labels locaux. Donc, rapidement, là, j'ai donné un peu le cas de, de l'accessibilité, quelques exemples et l'historique du, du RGA. Je vais vous présenter le projet CAPA pour ceux qui n'étaient pas là hier. Je vais aller très vite. Donc le projet CAPA, c'est un, un projet qui est porté par l'UTC euh, en lien avec euh, les partenaires que sont Kellis, euh, Sorea et d'autres euh, au niveau des expérimentations. J'y reviendrai. C'est un projet qui dure trois euh, ans, qui vient de commencer. Ça fait six mois qu'on a commencé. Et donc c'est un projet soutenu par le programme d'investissement d'avenir, donc le, ce qu'on appelle le PIA, dans le cadre des projets euh, services numériques innovants pour l'éducation. Donc vous avez le site du projet où il y a l'ensemble de ce qu'on qu espère faire, ce qu'on a fait. Toutes les ressources que je vous ai présentées, là, les exemples sur les tableaux sont disponibles. Donc, Le contexte de, de dépôt de ce projet, l'argumentaire qu'on a eu, qu'on a déposé le projet, c'était de dire, euh, dans le supérieur, on s'adresse au supérieur initialement, on a une réalité sociale qui est que l'accès à l'université aujourd'hui est de plus en plus facilité et est une réalité par rapport aux étudiants en situation de handicap. On a 10% des, de la population de, qui intègre désormais un cursus universitaire. Si vous regardez les chiffres, c'est en, en, en croissance euh, très, très forte. C'est une des conséquences de la, de la loi de 2005. On est 2005 plus 7, ça va faire 5e, 4 quatrième. Vous arrivez à, de, à 2012. Donc, du coup, il y a vraiment des choses qui ont été mises en place, même s'il n'y a pas de, de, de, de sanctions. Il y a vraiment des initiatives, parce qu'aujourd'hui, il, il y a des discours. Il y a un cadre législatif qui permet de de se rendre conforme, de savoir ce qu'il faut faire surtout. L'obligation, elle est désormais légale. Donc là, je vous ai parlé de la, la loi de 2005. Et donc, on a certains, euh, certains universitaires qui souhaitent faire une politique d'accessibilité de leurs documents. On parle bien des documents, on ne parle pas des, des rampes, des boucles de, de, de rétroaction pour l'audio. Sont confrontés à la même problématique qu'on avait avec scénari et qu'on a toujours, mais qui commence un petit peu à se dissiper, c'est-à-dire qu'on arrive dans un établissement, les gens font du Word, et les gens on dit, oui, ben, nous disent Oui, nous, on va faire la ressource accessible, donc ils vont dupliquer leurs ressources, ils vont faire un Word accessible en essayant de se faire former, de se faire conseiller. Donc, il y a une, la, produire des ressources accessibles, c'est encore plus coûteux que produire des ressources multisupports, tel qu'est le discours qu'on quand quand va voir des, des, des établissements. Donc, ce surcoût, c'est ben, voilà, un processus de production qui est artisanal. Vous, vous le connaissez tous, vous y avez tous plus, été plus ou moins confrontés. Disons qu'il est amplifié par le fait de, de rendre accessible le document. Donc des difficultés terrain, on a deux grands, deux grands acteurs en caricaturant un peu dans les universités. On a d'un côté le service TIS et audiovisuel, et de, qui est son pays un peu technique, euh, documents numériques, euh, assistance. Et le service handicap, où vous avez aujourd'hui une obligation d'avoir un référent handicap dans chacune des universités. Ce référent handicap est en général une casquette supplémentaire qui est donnée soit à l'ingénieur sécurité, soit des fois à quelqu'un, c'est soit quelqu'un qui, qui a pour X raisons personnelles ou, ou professionnelles une, une, une compétence et une sensibilité au niveau du handicap. Donc on a d'un côté un service handicap, de l'autre côté un service TIS. Je, je l'ai dit hier mais je le répète, c'est assez caricatural. Je vais dans un service TIS, je présente le projet CAPAL, les gens me disent oui, c'est très intéressant, mais par contre le handicap, allez voir avec le référent handicap. Je vais dans, faire la même présentation au référent handicap. Oui, c'est très intéressant. Effectivement, ça me parle bien, mais par contre, c'est un peu technique, vos, vos problématiques et donc allez voir le service TIS. Donc, on a une situation où aujourd'hui, on a deux acteurs qui sont impactés, qui ne se parlent pas, qui ne travaillent pas ensemble et qui se renvoient la balle, sur, non pas par, euh, par volonté, mais juste uniquement par un méconnaissance du, du domaine. Donc, au niveau des, du recueil de ce qu'on a pu identifier, il y a vraiment un problème entre les outils qui sont mis en place et les solutions. A chaque fois, c'est du ponctuel, aucune capitalisation. Et quand on a une petite entité qui se forme, qui est décidée à créer des, des ressources, euh, ils ont énormément de, de, de déficits de support, à la fois de formation, de sensibilisation. Pour, pour, Ce n'est pas visible, l'accessibilité. Vous faites une vraie politique d'accessibilité, ça ne se voit pas. Donc, euh... donc les enjeux, deux grands enjeux, une composante technique et une composante en maillage, qu'on va dire un petit peu politique qui est de mettre à disposition des outils open source, donc là nous on va parler de l'écosystème Scénari, Opal en, en fer de lance, au service d'une communauté d'acteurs sensibilisés, c'est-à-dire des auteurs et des, des responsables, des cellulitis, qui savent ce que c'est que l'accessibilité numérique dans Opal, dans, dans les différentes chaînes éditoriales. Et parallèlement à ça, une tentative, donc là qui n'est pas du tout sur un plan technique, de créer une dynamique de collaboration entre les référents handicap, et cellulitis, via des projets. Donc, la stratégie de diffusion, comme tout projet que, qui sont faits autour de, de Scénari, c'est du, du, du logiciel libre au niveau des composants logiciels, mais également toute la documentation, tous les supports qu'on va faire sont, sont diffusés librement. Donc, voilà le, le partenariat. C'est un partenariat assez resserré. Hein, donc, l'UTC qui, qui est coordinateur, faire de lance, KELIS euh, nécessairement, Sorea qui fait le développement pour la mobilité, des expérimentateurs qui sont euh, les trois UNR. ENR Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France et les 7 UNT qui se, derrière l'unitiel qui, qui, qui porte le projet, qui, qui redispatch. Donc là, j'essaie de vous parler un petit peu d'accessibilité générique et spécifique, juste pour vous montrer un petit peu le, comment la, le, le parallèle de la chaîne éditoriale se, est assez proche de, des, des enjeux autour de l'accessibilité. Je ne reviens pas sur les, les deux postulats assez forts, hein, cette, cette séparation fond-forme, cette logique de fragmentation résumé par ce petit schéma, on voilà, des petits fragments qu'on recombine, qu'on euh, qui, qui concernent le fond, la structure hein, essentiellement et qui sont publiés sur différentes formes. Donc c'est en fait je vais enrichir ce tableau, c'est pour ça que je repartais de là. Ce schéma. -là. Donc ce que j'ai dit là si on est dans une logique d'accessibilité numérique, donc ce que je vous ai parlé, de l'accessibilité des, des documents numériques, je vais c'est la catégoriser dans l'accessibilité générique, c'est-à-dire que mon site HTML conforme WCAG, donc RG2A ou AccessiWeb, s'il est correctement structuré, je vais non pas faire un nouveau site internet, c'est le même site, sauf qu'il sera compatible avec des lecteurs d'écran, des, des plages braille, des navigations au clavier. Donc on est bien dans un même document, correctement structuré, qui va, qui va permettre d'être interprété par une aide technique. Ça C'est cette activité générique. Un seul document dans une forme publiée accessible pour répondre aux besoins de plusieurs cibles. On a bien plusieurs euh, situa situations de handicap qui permettent de, de prendre connaissance du document. De l'autre côté, on a, sur un axe plutôt on va dire, perpendiculaire, on a une activité spécifique. Une activité spécifique qui n'est pas du tout adressée par le RG2A et ces choses-là. On, on est confronté sur le terrain à des, des demandes ponctuelles où localement et spécifiquement, on va avoir besoin de reformuler, de supprimer du contenu. L'exemple, c'est que j'ai travaillé avec l'INSHEA sur les évaluations, de, des évaluations scolaires du CM1-CM2 sur les mathématiques et le français. Euh, L'INSHEA a une batterie d'experts de, pour euh, la malvoyance, pour la les dys, dysorthographie, dyspraxie, pour les sourds et malentendants. Ils reçoivent de l'éducation nationale les évaluations. Donc le document Word, et eux doivent l'adapter, renvoyer pour chacun un document euh, évaluation euh, malvoyant, euh, évaluation 10, évaluation... Donc eux, j'ai récupéré ces, cette matière, on a regardé ensemble, et on voit que localement, ils vont reformuler, voire supprimer des exercices qu'ils ne peuvent pas adapter. Et certains exercices, l'exemple, c'est plusieurs exemples, mais notamment les, les 10, les 10 praxiques, ils n'arrivent pas en fait, à appréhender dans l'espace les, dans dans, dans sur, sur une ligne. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez des exercices avec euh, un schéma et la consigne à côté, il faut toujours, des... eux, ce qu'ils font, c'est tout simplement ils mettent les uns derrière les autres. Avoir une seule information, un seul sens de lecture. Ne jamais multiplier le sens de lecture. Ils ont des... Cette population a aussi un problème pour euh, les exercices mathématiques indiquer euh, 9h15 sur une horloge. Pour eux, c'est impossible. Ils a... ils arrivent, quand c'est écrit 9h15, ils... ils arrivent à percevoir ce que c'est. Par contre, pour eux, c'est impossible sur une montre avec des aiguilles de positionner 9h15. Donc, des exemples comme... Euh, Remplissez, inscrivez à deux tiers un bac à eau donc pour montrer la, la, les notions de fraction, eux ils sont incapables de le faire. Donc les personnes qui vont adapter les documents, ils vont réécrire, des fois supprimer, donc ils vont vraiment réorganiser et altérer le contenu. On n'est plus sur une logique d'un même document, là c'est vraiment des documents qu'on va appeler adaptés spécifiquement. L'idée c'est d'essayer de positionner un petit peu euh, ça par rapport à l'accessibilité euh, générique. Donc un exemple c'est les cartes que j'ai repris hier, donc ça c'est une carte standard, donc euh, la guerre euh, bah, bah, 14. Ouais. 14 en, en histoire. Ça, c'est SHEA qui fournit trois jeux de cartes. Donc 7 cartes pour les, les malvoyants. Donc on accentue les contrastes, on va simplifier les, les couleurs. Ils fournissent aussi une, un PDF en, en braille pour, pour, pour mettre sur les, sur les cartes, sur les, les petits trucs pour embosser les, les, les imprimantes qui embossent en relief les, les cartes. Et des, des cartes uniquement en noir et blanc avec des contrastes et des hachures très fortes. Donc un même document. Ce document-là va être adapté en trois documents différents, pour trois cibles différentes. Un autre exemple, c'est ce qu'ils appellent le texte syllabique couleur, justement pour les dyspraxiques, qui ont du mal à isoler les syllabes. Donc là, vous voyez, une autre solution, les deux grandes solutions qui sont utilisées, c'est soit le texte syllabique couleur, soit le texte ligne couleur, une ligne sur deux, pour, en fin de, en fin de phrase, arriver à raccrocher à la ligne suivante. Donc là, on va parler de ressources adaptées, d'activités spécifiques. Donc on est d'accord que la ressource, elle est différente, car elle vise un public spécifique, mais la majorité de la trame, elle est commune. Donc là, si j'essaie de faire le parallèle avec l'univers scénari, donc là, on aurait, là c'est décisions les, d'ateliers les dérivés, et notamment, on est très très proche en fait des, des logiques de localisation. C'est-à-dire que j'ai un, un, un document avec mon contenu, et localement, sur ce fragment-là, je vais avoir envie de le modifier. Typiquement ma carte, je fais mon module et localement, pour un public donc qui est par exemple les, les malvoyants, je vais prendre la ressource et je vais changer la carte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils dupliquent tout, euh, logique classique de je modifie un bout. Avec des, les, les logiques propres à un scénario 4, donc d'ateliers dérivés. on va parler d'atelier adapté, je vais pouvoir localement surcharger, adapter mon contenu. Donc là, on va parler d'une adaptation spécifique, une adaptation du contenu, pour ensuite publier effectivement mon site HTML, par exemple, pour les, pour les dyslexiques, dyspraxiques ou pour les malvoyants. Par contre, on voit bien que sur certains contenus, typiquement le texte, il a de couleur. Là, on n'altère pas le, le contenu. La, la différenciation, l'adaptation, elle se fait plutôt sur des logiques de rendu. Le fait de mettre des couleurs sur chaque ligne. Donc là, on revient dans des logiques plutôt d'adaptation du rendu où c'est plus le même site, c'est uniquement une forme différente. Donc on est dans des logiques classiques de déclinaison multi-support pour avoir des, des skins pour chaque euh, type de handicap, ou et des adaptations locales qui elles-mêmes profitent des différents skins. Donc on voit qu'on est assez proche des logiques euh, à, intrinsèques à, aux fonctionnalités des génitoriales de et de, de scénarios notamment. Je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du timing. Non. Je vais bientôt finir. Donc l'accessibilité spécifique, l'adaptation du contenu et/ou du rendu. Et ce parallèle est évident entre euh, avec euh, ce que je vous disais, les problématiques d'ingénierie documentaire. En fait, c'est assez, assez frappant. Donc là, si je, si je résume un peu tout ce qui a été fait, l'idée c'est de coupler une activité générique qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'un document doit être compatible avec toutes les aides techniques et une, une, une accessibilité spécifique, à adaptation à la fois du rendu ou à adaptation du contenu, elle-même profitant de l'accessibilité générique. D'accord. C'est assez frappant, euh, j'ai déjà dit à plusieurs d'entre vous, quand euh, quand euh, ça fait une petite année même pas que je, que je traîne vraiment plus dans l'accessibilité. Quand j'interviens ou quand j'écoute des, des interventions, ils sont vraiment très très sensibles aux logiques de, de chaîne éditoriale d'édition structurée. Ils, ils, sont, ils sont très sensibilisés, cette séparation en fond forme pour eux est très importante, notamment pour ceux qui font de l'accessibilité euh, générique. Parce qu'en fait, faire de l'accessibilité générique, c'est ni plus ni moins que faire des documents correctement structurés. D'où ce petit schéma. En fait, euh, avec un gap, le gap est plus important. C'est plus compliqué aujourd'hui de faire directement l'édition accessible en partant de zéro qu'en partant de l'édition structurée. Typiquement, aujourd'hui, pour moi, quand je vais voir une cellule handicap, je leur dis, voilà, avec le Capa, avec est-ce que ça vous intéresse Oui, oui, ça nous intéresse, on a compris un petit peu ce qu'il ce qu faut faire. Par contre, nous, on fait du Word. Donc là, il faut que je leur explique les, les vertus d'une chaîne éditoriale. Vous faites du, euh, du Opal, donc l'édition structurée, et vous faites du Opal+, plus parce que vous allez faire du Opal, du Opal euh, accessible. Donc là, je ne vous cache pas qu'on perd beaucoup de monde, parce que c'est là une grande, grande montagne, hein, pour partir de zéro à l'édition accessible structurée. Par contre, pour moi, un, ce gap. quand on a fait du Opal structuré ou euh, du document structuré, on a gravi 95% de la, de la montagne. Il ne reste vraiment rien, et Stéphane va vous le présenter sur des petites choses des cas assez concrets et précis le fait de Opal vous pouvez très facilement rendre vos contenus accessibles. Donc, petite introduction sur et je passerai la main à Stéphane. Donc Opal a été audité par Temesis qui est une société qui fait de l'expertise ils sont de 3 4 entités en France à faire ça dans le cadre d'une évaluation de l'activité d'Opal selon les critères du RG2A. Donc il y avait à peu près je crois que c'est 99% le RG2A, il y a des niveaux, hein. il y a A, niveau A, niveau AA, niveau euh, 3A, hein. c'est comme des étoiles ou, ou l'andouillette, AAA. Hein. Et en fait, c'était Opal 3.2. Donc Opal 3.2, ça a été euh, évalué parce que c'était un, un projet avec l'IGPDE. On a isolé une publication web, correctement structurée par Stéphane qui maîtrise bien les enjeux d'accessibilité, qui maîtrise bien Opal. Dans ce cas-là, on a 99% du RG2A. Petit aparté par rapport à ces étoiles, là, hein, ça n'a ça pas de sens de dire je veux être 3A pour faire. Ce n'est pas parce que vous êtes 3A que, que vous avez 3 étoiles et que vous êtes très très fort. Quoi. Ça va vraiment dépendre du type de contenu. Si je fais juste une page web avec juste un texte et un lien ou même juste un texte, je peux être 3A parce que voilà, votre page elle est 3A. Par contre, vous avez un site avec beaucoup de vidéos, avec des exercices. Là, ne serait-ce qu'être A ou 2A, là, ça demande un véritable effort. Donc ça a le mérite d'exister. Après, c'est. Ça veut pas force... Quand on gratte, ça ne veut pas forcément dire grand chose. Donc Opal 3.2 sur une publication web, euh, dépouiller des exercices, des formules mathématiques et des ressources multimédia. Donc on va parler d'accessibilité de documents bureautiques. Vous structurez des documents, des images, des textes, des liens. Dans ce cas-là, on va se faire un petit peu mousser. À la conclusion de, de Temesis, place Opal parmi les solutions de publication de contenu les plus accessibles, sachant que des résultats de l'ordre de 75 à 80% étant atteignement considéré comme particulièrement correct. Donc ça, c'était Opal avant le projet CAPA, Opal, on va dire, bureautique, parce qu'on enlève tout ça. Et dans le cadre de CAPA, dans le cadre de la composante technique, on essaye ben justement d'adresser toutes ces problématiques-là, qui ne sont pas triviales, et, et, et effectivement de diffuser cette expertise aux autres chaînes éditoriales, aux autres modèles. Donc, bah, je vais te laisser la main, Stéphane. Là, c'est juste... Bah, J'avais repris ce que tu as mis. Donc, tu veux brancher ton ordi ou...? Je tout à l'heure, je sur le Voilà. Tiens, c'est bon. ce que tu remettais Tu veux que je le... t'improvise dessus, là tout ce que je disais. pas ah, je, je... Ah, je vais juste reprendre, c'est ça. Je vais juste reprendre là, excuse-moi. Excuse juste parler de ça. C'est ces ressources que je vous ai présentées, ce, ce tableau-là notamment parce qu'il existe le, le, guide que, le guide auteur de, fait avec les GPDE par Stéphane. Et nous sommes, dans le cadre de CAPA, en train de faire un, des ressources. On ne va pas parler d'un guide, ce sont des ressources, c'est ce document. L'idée de ces ressources, c'est d'avoir trois blocs qui soient réutilisables et donc diffusables et accessibles par la communauté. Un ensemble de ressources de sensibilisation, typiquement ce que j'ai montré sur les tableaux avec des, des enregistrements audio, des exemples de vidéos, des exemples de contrastes, donc là, indépendamment des outils, une bonne, une mauvaise pratique, un bon et un mauvais exemple plutôt. Donc là, on l'a on fait pour les tableaux, ressources de sensibilisation. On va faire la même chose pour les images, les liens, les ressources audiovisuelles. A chaque fois, pour chacune de ces catégories, on va faire des préconisations de bonnes pratiques rédactionnelles. Indépendamment des outils, faire un tableau correctement structuré, comme je vous l'ai montré dans la ressource de sensibilisation, ça veut dire mettre des en-têtes, ça veut dire mettre un titre, ça veut dire faire plein de choses. Et ensuite, un bloc tutoriel où bah, faire un titre dans Opal, c'est comme ça qu'on fait. Un titre dans dans Optime, c'est comme ça. Donc, un bloc à chaque fois de ressources de sensibilisation, les fondamentaux rédactionnels et comment ça se, pr ça se présente dans Opal et dans Optime. Donc, ça, c'est un réservoir de, de ressources que chacun pourra utiliser et adapter à sa sauce. Vas-y. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un ensemble de, de pratiques qui peuvent, dès aujourd'hui, ben, vous rendre vos documents plus accessibles, en tout cas, comme l'a dit Ludovic, pour la partie, euh, pour les documents les plus traditionnels, donc sans couvrir les formules mathématiques, les, les exercices et les points qu'aujourd'hui on essaye de résoudre, mais qui ne sont pas encore résolus. Alors, de manière traditionnelle, euh, si vous essayez de faire de l'accessibilité en partant de rien, la grande difficulté c'est d'appliquer ces fameux référentiels, ces normes d'accessibilité. Ce sont des documents de plusieurs centaines de pages qui vous parlent de HTML, qui vous parlent de style, qui vous parlent de calcul sur les couleurs, qui vous parlent de vraiment plein de choses. Et autant il y a certains points qui sont vraiment... Euh, qui vont toucher l'auteur, autant il y a certains points qui seront des, des points purement techniques, nous qu'on a pris en charge dans les mécanismes de génération, et donc qui sont un petit peu superflus pour l'auteur. Mais l'accessibilité ce n'est pas qu'un problème technique, c'est à la fois ce mélange technique et, et, euh, et humain, et un ensemble de, de pratiques. Donc je vais commencer par quelques, quelques exemples, et ce n'est pas forcément exhaustif, mais vous allez voir qu'il y a des choses que vous faites peut-être déjà par vous-même. Donc euh, le premier exemple, structuré. Donc, bien placé des niveaux de titres. Alors là, c'est le, le mauvais exemple, l'exemple le, avant. On a un gros pavé de texte. Et alors, vous, déjà, vous pouvez voir que c'est peut-être un petit peu indigeste, mais pour, par exemple, pour un, pour un non-voyant, euh, lui, euh, il ne choisit pas ce qu'il lit. Vous, si vous avez un, un, un contenu avec des titres, je vais vous montrer le, la page après. Voilà une version avec des titres. Et bien peut-être qu'en regardant cet écran, implicitement, vos yeux se sont tournés vers ben, les, les titres, puisque c'est ce qui apparaît euh, directement. Mais euh, le, le non-voyant ne peut ne peut reposer que sur ces outils d'accessibilité et, euh, et la, la structuration du document. Est les, les outils d'accessibilité ont un moyen de lister les titres dans le document et le, le non-voyant peut très bien décider de dire euh, « je veux essayer de déjà pour… Euh, je ne sais pas trop de quoi le, le document parle, donc je vais commencer par lire les titres, puis après j'irai voir ce qui, ce qui m'intéresse dans le document. » Donc bien structuré, c'est à la fois rendre service à vos utilisateurs qui ne sont pas en situation de, de handicap parce que quand même ce sera plus lisible, mais aussi ça, ça donnera une très forte… Euh, ce sera un gain d'accessibilité très fort aussi pour certaines situations de, de handicap. Quelques autres éléments, dans le, un autre conseil, vous avez vu que dans, dans le menu, les titres sont repris. Euh, Peut-être que la majorité d'entre vous connaissent déjà le principe, mais le principe de titre court dans Opal, si vous mettez des titres trop longs, ça va rendre le, le menu plus, euh, plus compliqué et ça va rendre la, la navigation plus, plus compliquée. Donc, la bonne pratique, c'est de garder des titres avec 1, 2, 3, 4 mots peut-être. Mais déjà, on voit le titre ici est déjà un petit peu long. Il ne faudrait pas dépasser cette, cette longueur. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser à la fois combiner les, les titres, le titre classique et en dessous, vous remplissez un, un titre court. Ensuite, et c'est toujours, là comme le. c'est l'illustration de ce qu'a dit Ludovic, c'est-à-dire quand on fait de la chaîne éditoriale, on est déjà euh, imprégné des bonnes pratiques de structuration. Euh, quand vous faites des listes, et c'est ce qu'on voit assez souvent dans des documents qui sont faits à base de traitement de texte, si vous tapez un tiré, alors parfois les traitements de texte automatisent la transformation, mais ce n'est pas toujours... Euh, ça, ça dépend quand même des, des situations mais ne, ne faites pas des listes avec des tirets ou ne mettez pas des, des numéros utilisez vraiment les options de liste et là c'est la même chose quand un, un non-voyant va accéder à un, un document il arrive sur le document et lors de la consultation il entend liste de trois éléments et les éléments il peut aussi naviguer euh, pour, pour passer la, la liste si. Euh, elle est trop longue pour lui et qui doit, qu doit consulter le, le reste du document en priorité. Alors, un autre, euh, donc, je présente sans, sans, sans transition, mais euh, différents points importants. Donc, le lien, euh, quand vous faites des liens, euh, le, le lien doit permettre de comprendre la destin sa destination. Donc, la bonne pratique, alors là, je commence par les mauvaises pratiques toujours, mais on a ici euh, une phrase visitez le site web du projet dès maintenant. Le lien est sur dès maintenant. Euh, le, les outils d'accessibilité en général permettent de lister tous les liens du document. Seulement, si le lien, le, le nom du lien, c'est dès maintenant, on eh ben ça va pas dire, ça va pas être, on va pas vraiment comprendre. Vers quoi, il, vers quoi il va il va diriger. Et si vous avez une page par exemple avec un lien et que on arrive directement, on entend le, le nom du lien, c'est Projet Scénarii, c'est quand même plus intéressant de savoir ça que de savoir que c'est un lien qui s'appelle dès maintenant. Après la langue du document. Alors la, la bonne nouvelle c'est que si vous avez un document en français, vous n'avez rien à faire. Opal va mettre les bonnes balises pour dire c'est un document en français. Euh, si vous avez un document en, en, plusieurs, en plusieurs langues, euh, alors vous avez la possibilité de déclarer des, des termes étrangers dans les balises. Et une fois que vous avez déclaré le terme étranger, vous pouvez spécifier la, la langue. Il y a un petit bouton ici. Vous, vous cliquez dessus et ça va vous proposer de, de choisir une langue. C'est important parce que la majorité des, des en tout cas certains logiciels de, de synthèse vocale vont exploiter ce paramètre pour pour dire ben, dans quel, avec quel accent je vais prononcer le mot et enfin euh, plusieurs phrases en, en déjà la synthèse vocale c'est pas forcément une prononciation très euh, euh, très agréable. Euh, si vous en plus vous prononcez euh, de l'anglais avec un accent français mais là euh, enfin, vraiment un accent français euh, c'est très, euh, très douloureux, très pénible donc euh, ben, si vous déclarez la bonne langue ça, ça va aider aussi euh, la synthèse vocale à... il y a certains aussi, certains logiciels vocales qui arrivent à détecter le, la langue des mots mais parfois il peut y avoir des ambiguïtés parfois c'est pas toujours très fiable donc autant, autant bien spécifier la langue dans le document Ensuite, un, un autre point important, le, dans Opal, vous pouvez mettre des ressources. Et euh, en fonction du, du type de ressources, euh, le, ben le, les, le, le, le, la ressource va pouvoir être lue ou pas. Et, et par exemple, si vous mettez un tableau, le, si vous mettez un tableau et que dans Opal, vous spécifiez ça sous forme de tableau XML. Eh bien vous avez l'exemple que vous avez présenté Ludovic tout à l'heure. Eh bien le, le tableau est bien lu. Et si par contre, vous mettez une image à la place, eh bien ça ne va pas du tout marcher. Donc, évitez de tricher sur le type de ressource. C'est valable pour les tableaux, mais il y aurait d'autres exemples. Si vous avez euh, ben, quelque chose de nature textuelle, ne le transformez pas en, en image. Encore un point très important, quand vous mettez des images, le, si l'image est porteuse de sens, si elle donne une information, euh, remplissez bien le, le, le, le, le titre, au minimum le, le titre, et si en plus de ça le titre ne suffit pas à expliquer, par exemple si vous avez des schémas, euh, un circuit électrique ou, euh, ou quelque chose, là, euh, parfois on peut donner des informations aussi dans, dans les propriétés dans où les propriétés vous avez en plus du titre euh, une zone texte une alternative textuelle et si vraiment par exemple pour un circuit électrique il y aurait encore plus d'informations à donner vous pouvez en plus de ça vous assurer que le contenu du document permet aussi de comprendre même si des personnes ne peuvent pas charger le, le schéma bah, ou ne peuvent pas charger ou ne peuvent pas s'il si les charger le, le voir tout simplement Les tableaux, alors, on a des contraintes techniques. Normalement, on essaye d'éviter dans, dans, dans les documents d'exposer de, euh, de, les contraintes techniques, mais là, on en a une. C'est que les documents euh, OpenOffice, on ne peut pas les, les, les, ex, les exploiter de manière très fiable euh, en, en tant que tableau HTML. Et le, les logiciels de lecture d'écran, euh, eux ne peuvent pas lire euh, directement euh, les... enfin ne peuvent exploiter que les, les tableaux quand ils sont diffusés dans, dans des sites web que s'ils sont sous forme euh, HTML puisqu'ils seront au, au minimum un peu structurés avec des lignes d'entête, des colonnes d'entête, toutes ces informations-là vont être reprises dans, dans les générations. Donc, eh bien, la, la bonne pratique, c'est d'éviter les... Enfin, pour des raisons techniques, et pas parce qu'OpenOffice est moins bien du point de vue accessibilité, mais juste pour des raisons techniques par rapport aux mécanismes de, de transformation, il faut plutôt utiliser les tableaux euh, euh, XML intégrés à Opal. Donc quand vous êtes dans un paragraphe, il y a, a l'option insérer un tableau et cette option-là, c'est pas en passant par les ressources. Alors là, on arrive à des parties plus, plus complexes. Donc je vais juste vous dire qu'il existe des choses qui pour l'instant, euh, on n'a pas encore le, euh, beaucoup de, de recul pour vous donner un accompagnement et des solutions euh, euh, qui vous permettent de le faire en quelques minutes, mais ce n'est pas totalement impossible de le faire. Il y a des outils pour faire des, des sous-titres, il y a des outils pour faire, des, enfin, faire une transcription, ça peut même se faire sans, sans outils bien sûr, audio description. Euh, donc, euh, je ne sais pas si tout le monde connaît tous les, toutes les options, mais euh, sous-titres, enfin euh, tout le monde voit ce que c'est. Je pense que la transcription, c'est le fait de reprendre le contenu de la vidéo euh, sous forme de texte. Alors au minimum les dialogues, mais souvent on rajoute aussi euh, des, des informations sur, sur les transitions, des choses qu'on qu voit. Audio description, c'est le fait de dire que si vous avez une vidéo avec euh, des informations visuelles dessus ou des euh, comment dire, des changements de plan des, euh, des enfin ce type d'informations ça, ça, il peut y avoir un intérêt à, à les décrire les décrire donc c'est une voix off qui rajoute ces, ces informations en plus voilà on a des limites euh, au niveau des, des exercices au niveau des de, des formules mathématiques. C'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Alors, j'ai fait un tableau de, de synthèse. Euh, donc, pensez à bien respecter la structure, euh, utilisez les, vraiment les listes, les termes étrangers spécifient la langue, les images, mettez bien des, des titres, des, des textes alternatifs, utilisez les bons formats de tableau, euh, les vidéos, les exercices, les formules mathématiques, il y a aussi des, des choses à, à surveiller dedans. Voilà, c'est pas forcément pour euh, pour vous rendre expert aujourd'hui sur l'accessibilité, sur mais c'est au moins pour vous montrer qu'il y a des choses qui sont simples à faire et qui apportent beaucoup à un ensemble d'utilisateurs. Alors, je ne sais pas s'il me reste... Si, c'est bon Cinq minutes pour, euh, bon, pour vous présenter. Je vais vous présenter cette fois avec une dimension un peu plus euh, expérimentale, pas tout à fait de la recherche, puisque je ne suis pas chercheur, donc je ne vais pas utiliser des mots très compliqués. Mais, euh, mais je vais, vous, je vais vous essayer de vous montrer ce qu'on a, qu a préparé au niveau d'exercice, l'état actuel des, des travaux, et, et on, on est encore en train d'améliorer ça. Pendant que, pardon, pendant que Stéphane s'installe. Tout cela, vous voyez sur des, des bonnes pratiques d'édition structurée. Si vous êtes familier d'Opal, vous, vous faites déjà beaucoup d'accessibilité sans le savoir, en fait. Parce qu'il faut savoir que qu'Opal, toute la partie structuration, en gros, les, les problèmes que je vous ai montrés de navigation, le fait de naviguer à la tabulation, ça, l'auteur Opal n'a pas à s'en soucier. Ça va être des problématiques de, de, de graphistes. De, de feuilles de style et de structuration de l'information. donc ça c'est intégré dans opal c'est euh, kelly c'est utc c'est ceux qui font les modèles qu'on a, souci... qu a besoin de se soucier de ça les problèmes des contrastes des couleurs vous vous occupez du fond et pas de la forme donc ça c'est la problématique de celui qui va faire le qui va faire la forme qu'est-ce que j'avais comme, euh, comme donc la navigation au clavier vous n'avez pas trop à vous en soucier le... le fait de de balayer avec des lecteurs d'écran <rire> ça repose énormément sur une bonne structuration c'est pareil ça c'est porté par... intrinsèquement par la chaîne étoile après c'est vraiment tout ce qui est rédactionnel, donc c'est les liens, les, les structurations de tableaux. Donc il y a vraiment, quand je vous parlais de la montagne, là, il n'y a, a pas grand chose à faire. Déjà, si vous faites tout ce que, ce que propose Stéphane là, vous, vous rendez un grand grand service aux, aux étudiants en situation de handicap. C'est bon ouais Vas-y. 1, 2, 3. Merci. Juste une petite question pendant que Stéphane s'installe. À un moment, tu as montré un slide où tu as dit Ah, ben là, c'est pas bien, on a zoomé et donc il faudrait faire quoi Qu'est-ce qui a été mal fait là Mais en fait, typiquement, il ne faut jamais mettre de taille de police en fixe. Il faut mettre ton pourcentage ou en EM. Tu ne mets pas 12 pixels. C'est des petites choses comme ça, mais ça, c'est de la dimension donc, typiquement pour toi. C'est des ce genres de choses qui existent. Il y a des bonnes pratiques pour les, pour les CSS, pour que quand tu vas zoomer, ça, ça va proportionnellement, tout, tout, va, tout va se dilater comme il faut. Tu n'auras ouais. pas de chemin, etc. Donc, okay. en fait, dans l'accessibilité, tu vas avoir une composante qui va... Dans l'environnement scénario tu as des choses qui vont concerner le modèle, donc la structuration, as des choses qui vont concerner les graphistes et les, le styler Donc là, plutôt directement toi aussi, même si tu as la partie aussi modèle. Et des choses qui vont... Qui vont qui, qui vont nécessiter une intervention des contributeurs. Un, Un autre question. Euh, tu as montré l'exemple du site de la FNAP, où je sais quoi, ouais. le, avec le coup du livre, ouais, ouais, 185 plein en 185 tabulations. En fait, en plein, ouais. euh, quelle solution il y a parce bah Là, c'est si typiquement de les, liens, euh, des liens d'évitement. Si je pense que vous ne l'avez jamais vu dans Opal. Il y a des liens d'évitement, c'est-à-dire que quand vous naviguez à la tabulation, quand vous changez de page, vous allez arriver directement en haut de la page avec le focus. Ouais. Quand vous déplacez la tabulation, il y a des liens d'évitement qui sont cachés dans Opal, qui sont en haut à droite, qui permet d'aller en cliquant ah, directement, directement au menu. Directement, directement okay. En fait, ouais. les 185 tabulations, c'est parce que tu repasses à chaque fois tout le menu. Et pareil, les menus, tu peux, as des menus qui sont bien faits, qui te permettent de naviguer que de, d'en-tête de, de menu, en-tête de menu, sans être obligé de redescendre. Et de, si c'est mal fait, ben, ça, visuellement, tu ne le vois pas, parce que toi tu, toi, tu navigues implicitement dans la structure du document. Il faut juste que les aides techniques, eux, ils s'appuient dessus. C'est des petites choses comme ça. Il a, il a, est, et en fait, AccessiWeb et RG2A préconisent euh, à des tests pour dire, ben bah, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors, je ne sais pas si tu veux avoir le son. Je, je fais juste un... Oui, c'est bon. Bah, alors là c'est la synthèse vocale donc je, je finis juste de, de me remettre en place voilà. donc euh, on a fait là vous reconnaissez peut-être un exercice simple d'Opal ce qu'on a actuellement si vous installez Opal ben, vous pouvez faire des, des exercices de ce type là euh, le problème des exercices c'est. il y en a plusieurs il y a le, les questions de, de navigation au clavier il y a les questions de, euh, de, de, de, du fait que, ben, au moment où la réponse s'affiche, il faut aussi que, par exemple, pour un non-voyant, euh, la réponse soit perceptible. Et euh, donc, euh, si on ne fait rien, euh, eh bien le, les scripts euh, de scénarii et les scripts d'à peu près n'importe quel programme qui affiche des informations... Euh, en cours de, une fois que après le chargement de la page, eh bien ces informations ne vont pas être lues puisque la page est chargée, les informations sont lues. Et puis après, s'il euh, si y a d'autres choses qui sont rajoutées par des scripts, euh, par défaut, le comportement des, euh, des navigateurs, des systèmes d'activité, ça va pas être, enfin euh, ça va rien faire. Donc là, je ne sais pas si je Test d'exercice, exercice, petit niveau 1, test mode, liste de élément graphiques, graphique cliquable, tout mode de liste, rien graphique, affiché le plan, contenu, rien de rien de commencer au sein du système solaire, quelle est la planète la plus éloignée du soleil Bouton radio, nos coché, Mercure, bouton radio, nos coché, Neptune, bouton radio, nos coché, Uranus, bouton radio, nos coché, Pluto, bouton radio, nos coché, Vénus. navigation, visitez un graphique, accueil, rien graphique imprimé, visitez rien graphique réalisé avec une nouvelle fenêtre. oui Non, je, ah, je suis oui. Juste pour, pour vous rassurer, là, nous, comme c'est juste pour des fins de test, il y a des voix qui sont beaucoup plus agréables à l'écoute que cette, la voix par défaut. Oui. Hein. C'est juste pour vous rassurer là-dessus. Souvent, les, les non-voyants, quand on fait ce genre de démo, ils font Non, mais vous savez que nous, on ne passe pas notre journée à écouter cette voix horrible. <rire> » Oui, alors, c'est juste pour… Bon, là, je ne sais pas si vous avez entendu. Bon, il lit quand même les choses, hein, parce que euh, lire du texte, ça, il sait faire. Lire des boutons radio, il sait faire aussi. Donc là, il vous a bien lu le, le contenu. Euh, alors par contre, là où c'est compliqué, c'est pour naviguer. Je veux, je veux choisir, je vais faire l'exercice, je veux choisir une réponse. Donc tabulation. Tabulation, tab Bon, alors là, c'est normal, je ne suis pas encore dans le contenu. Voilà, donc je suis sur le bouton correction. Stéphane, on n'entend pas, je pense qu'il faut que tu expliques plus que à l'oral, on, on entend oui, en oui. fait à l'écoute. Donc. donc, mais pour l'instant, là, ce pas très... Enfin, le... ce qui est dit, ce n'est pas très important, mais je fais tabulation, tabulation, tabulation. Je choisis. Voilà. Je choisis une option et je remonte. Shift, tabulation, Shift, tabulation. Bon, ça marche. Ce n'est pas ultra confortable. Et par contre, là, je vais demander la correction. Alors, écoutez bien quand je demande la correction. Vous n'avez rien entendu, c'est normal. Il dit rien. Il dit rien. Bon, et là, c'est un problème d'accessibilité, puisque le, le principe d'accessibilité, c'est que... Euh, tous les utilisateurs peuvent exploiter le contenu et si quelqu'un qui répond à un exercice, il ne sait pas s'il a bon ou s'il n'a pas bon, et bien euh, c'est pas accessible. Donc on travaille pour améliorer. Alors là on a commencé. Alors, bon, je, je, je vais vous expliquer, mais en gros c'est à peu près la même chose. Ce qu'on a fait, c'est si on a rajouté euh, des balises, euh, des attributs et des informations dans les scripts pour dire et eh bien quand on, on fait quelque chose et euh, eh bien ça rajoute dans cette zone là euh, cette zone là euh, c'est une zone qui est dynamique et quand euh, la réponse, euh, quand on met quelque chose dedans le système de synthèse vocale est supposé la lire seulement ça marche pas ou ça marche pas bien parce que, alors là il se trouve que il y a aussi des, des problèmes techniques dans ces logiciels-là et que, ben, en théorie, ça devrait marcher, mais en pratique, ça ne marche pas. Et il y a aussi les problèmes plus euh, euh, comment dire les problèmes un peu plus fondamentaux, c'est que même si on dit ici, si on donne l'indication réponse erronée, eh bien, le non-voyant ne va pas forcément savoir quelle est la bonne réponse. Alors, il peut essayer de réexplorer tout ce tableau-là pour essayer de comprendre comment fonctionnent les boutons radio, mais on a l'intuition que ça ne va pas bien fonctionner. Deux minutes, ok. Euh, donc, euh, on a fait un autre exemple. Alors, je, vais, je vais relancer la, la, la, la lecture, là et vous, vous allez pouvoir écouter. Donc c'est la même chose. Bon, j'arrête la lecture là mais donc je peux choisir. Et par contre quand je quand je choisis voilà, je, choisi un Mercure par exemple. Ce n'est pas la bonne réponse. Il fallait choisir de Neptune. Donc, on a créé une zone dynamique ici. Là, on a créé une zone dynamique dans laquelle on a calculé une version, euh, on va dire, intelligible, ce qu'on dirait à quelqu'un si on avait à lui expliquer ce qui s'est passé. Et c'est cette version-là qui va être utilisée pour la synthèse vocale, pour expliquer le, le contenu de la réponse. Et donc ça, c'est le, on va dire, une, une approche un peu plus, à notre sens, un peu plus intelligente de, de l'accessibilité. Dans l'accessibilité, dans le contexte pédagogique, il n'y a, a pas de pratique complète, il n'y a pas de, de méthode dans l'état de l'art pour dire « les exercices accessibles, c'est ça ». Donc nous, on essaye de faire un petit peu de, entre guillemets, donc, parce que ce n'est pas une vraie méthodologie de recherche, mais au moins des expérimentations pour arriver à euh, avoir ces, ces pratiques là d'accessibilité. Et on a encore fait des autres exemples plus expérimentaux. Dans, dans lequel on pas uniquement, euh, on, on, ne, on ne génère pas uniquement que le statut de la réponse, mais on génère aussi tout l'ensemble du contenu. Donc, je vais arrêter là, mais euh, dans ce, dans cet exemple-là, on euh, ne va pas parler de boutons radio, de, on va juste euh, lire, euh, enfin on génère nous-mêmes, on dit ce sont des réponses, ce ne sont pas des boutons radio. Cet, cet exemple-là, euh, il paraît intuitivement supérieur, mais il n'est pas forcément idéal puisque euh, les outils du handicap euh, ont des pratiques. Il nécessite une formation. Et si le non-voyant, il a des choses qui sont des boutons radio, mais il ne peut pas savoir lui-même que ce sont des boutons radio, ça pose d'autres problèmes. Voilà. On a peut-être des questions Juste une petite précision sur l'IGP2, parce que je les ai vus là, il, y a, il y a un moment déjà, mais je leur avais demandé où ils en étaient, juste pour savoir ce que ça avait donné après le guide. Donc juste pour info, parce que c'est intéressant, je pense pour ceux qui font des cahiers des charges, notamment de ressources, en fait aujourd'hui quand ils produisent des modules... Ils ont dans leur cahier des charges des, des directives sur l'accessibilité. Et en gros, c'est un peu ça qui a changé par rapport à ce qui est. Normalement, ce qui après, ce qui, pour compléter hein, ta remarque, il y a dans, dans les communautés de l'accessibilité, on va dire les, les ayatollahs, ce qu'ils disent, c'est qu'aujourd'hui, avec le RG2A, d'un point de vue législatif, c'est obligatoire, tout appel d'offres publique doit mentionner le R2A. Si vous voulez faire, c'était dénoncer. Nous, on va les dénoncer systématiquement. Les... Après, c'est peut-être pas, faire... peut pas rendre service à l'accessibilité qui est souvent perçue comme une contrainte, comme un surcoût, etc. C'est justement pour dire que dans la réalité, ça existe aussi des gens ouais. qui essayent de respecter le cadre réglementaire. Non, parce il, y a il y a des vrais progrès qui sont faits. Il, faut pas... voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça. Euh, par contre, justement, j'ai une question et là, pour le coup, c'est quel est le cadre réglementaire pour les entreprises aujourd'hui Parce que pour moi, il y a, moi, à ma connaissance, mais après, je... voilà, pour moi, il y en a pas. Il n'y a pas de cadre réglementaire. Bonjour, euh, Bonjour. Moi, je suis experte en accessibilité depuis 2008, donc d'Accessible, Donc, j'apprécie les progrès de kelly dans ce. Monde de là, vous avez présenté les normes d'accessibilité comme quelque chose de très complexe et salé, il y a plus de 90 normes à respecter. Par contre, je voulais vous parler de Accès des web qui travaille avec oui. AccessiWeb et qui, qui oui. propose gratuitement des documents pour vulgariser justement ces normes à destination des graphistes, des auteurs oui. et des développeurs. Donc, pour ceux qui sont intéressés par l'accessibilité, c'est intéressant, oui. comme je voyais monsieur qui posait des questions... et au lieu de se, de se taper toutes les, toutes les normes, il y a ces documents en fait. ligne là qui sont très très bien faits, oui. qui vulgarisent énormément de choses et qui permettent d'accepter de, de, de prendre en charge l'accessibilité, qui est quelque oui. chose de très très bien. Donc, je voulais de féliciter Calice, je suis. Puis le monsieur aussi, parce que le monsieur en question, c'est lui qui a fait le stylage de, de l'IGAP. D'accord. Okay. Pour, pour compléter, effectivement, les notices accès des web, c'est des notices qui ont été faites par la société Atalant qui est donc une société qui travaille sur l'accessibilité, ils ont, ils ont pris le parti qui est un peu le, sur lequel on s'appuie de, de sectoriser un peu, de reventiler par métier les, les problématiques de, des 133 critères, si on prend référence à l'accessibilité, de dire ce qui, ce qui concerne le, le stylage, c'est ça. Donc, hop, un guide pour le Ce qui concerne le rédacteur, c'est ça. Ce qui concerne le développeur, c'est ça. Nous, la... nous, effectivement, ça s'appuie là-dessus, hein, sur nos exemples. Ça. Mais l'idée, c'est de recentrer ça sur, euh, sur les rédacteurs. Quelqu'un qui doit structurer son contenu, nous, dans les guides, quelqu'un qui s'appuie sur la chaîne il n'a pas à s'en soucier. Intrinsèquement, c'est fait. Il y a beaucoup de choses qui sont portées naturellement par la, par la chaîne éditoriale. Mais effectivement, ça, euh, pas sur le dite site Kappa, nous, effectivement, on renvoie toutes ces ressources. Ça fait partie des ressources. Tout à fait. Vous avez d'autres questions Vous allez pouvoir prêcher la bonne parole de l'exciplite. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ces travaux.